Bonjour, j'ai acheté un de ces pannes, je sais pas comment on dit, traditionnel, alors je vais l'inaugurer avec vous. Ah, je sais pas comment ils chantent. Hein. Non, ça, fait ça plutôt euh, suisse. Dagi